Tu vas manifester, Boubou Oui, c'est des manifestations. Ils de et tout. Ah oui, c'est vrai. On est en train de faire la manifestation Ouais, on dirait ouais. C'est comme une fête. Bébé, t'es très bien avec eux